Quoi bon, il euh, y a du tentacule, je découvre, je ne sais pas, ce que Wesker nous réserve en tant que tueur. Nous sommes sur le serveur PTB actuellement. Il est apparemment euh, de coutume, hein. c'est quelque chose qu'on pratique assez souvent, c'est la découverte du nouveau tueur en s'y confrontant. Donc je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné du tout. Je ne me suis pas spoilé, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vois juste qu'apparemment, il est capable de blesser et qu'il a un effet tentacule autour, de, autour des personnages. On dirait un, un truc à mi-chemin entre... Euh, euh, peut-être qu'il est dans le vague, peut-être qu'il y a une forme d'infection qui évolue, Peut-être euh, ça me fait penser à... À tout dire, ça me fait penser un peu à la plague, la peste... Qui infecte, quelque chose comme ça. Hein. Bon, il est tombé, apparemment, il s'est pris du M1. Elle a utilisé peut-être euh, de quoi se désaffecter. Peut-être un, un genre de fébresse, euh, fébrise euh, antiparasite, je, je ne saurais trop dire. Ok vais me cacher dans des dans des interstices. Peut-être qu'il vient là. Peut-être qu'il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Ouais, quelqu ok. J'ai le lien. Il y a la compresse. Oh. Elle s'est fait goler. Ça va être compliqué là. Ouais, il a bien. Il a bien. Bien géré. C'est pris un M1. Vite m'en aller. Bon, je me soigne direct, pas de moteur. Ouh, il fait des moves de, de démon, hein. Ok. C'est long La sorogne elle est longue elle est mais gigalongue, là Faut que je te soigne Je te soigne... Non Mais non Laisse-moi moi de soigner. Mais arrête La a dinguerie, là. Incroyable, là. Je sais pas ce que... Tu tentacules à l'infini, là, qu'est-ce qu'il se passe Eh, tu veux pas OK. What Mais what Mais c'est quoi C'est move de shonen. Apparemment, ça, c'est pour so sortir de là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Zébérist. Ah, c'est hyper impressionnant. Euh... Le petit Wesker, là. Bon, elle abandonne. Ouais, tu veux que je te soigne, mais... T'es infecté, c'est ça Ouais, elle est sort de... de, de petits asticots. Qui sort d'elle. Sort d'elle. C'est super bizarre. Oh, là. Bon, il a coulrophobie. On va pas se faire soigner. Veut, tu veux pas hein Ouais, les sortes de sensu... Ok. <rire> Normal. <rire> Vous l'avez vu le... <rire> Non, J'ai l'impression qu'il y a des asticots, mais je suis pas sûr. Non, non, C'est trop, trop, trop, trop, euh. What? <rire> Non Ouais Ah ok, allez, ça va. <rire> Mais impressionnant là Le fameux spray, le fameux spray Ok, est-ce que c'est la un visage unique Est-ce qu'on l'a revu cette semaine, on fera, on fera un point, on fera une soirée spéciale Sea of Seas, jeu de rôle et tout. On fera un point sur euh, le jeu de rôle. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, j'édite en France le jeu de rôle officiel Sea of Seas. Et sachez que le jeu de rôle est, à ce jour, complètement mis en page. Et il est en cours de relecture. Soirée lecture, les soirs de canicule, ça pourrait être top. Alors, on va pas attendre les soirs de canicule pour lire, quand même. Hein. Donc, puisqu'il fait chaud, on va lire. Le reste de l'année, c'est... Non, il fait pas chaud le reste de l'année Non Non, non, non <rire> Je J'espère que ça là-bas. C'est son attention. Ouais, oh, elles sont partis. Ah, ok. J'arrive. J'arrive. Arrive. Tu veux pas que je te défrissonne, non Le hmm. retour du caillou Bon, il y a un moteur qui se fait en bas. Je sais pas ce que donne l'infection. Il couvre le contact, pas bah de rien. Ouais, il y a une sorte de sensu Dégueulasse. Il y a ce moteur sur lequel on avançait. Lâche-moi la bille, Mais Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais la... non, secours se je non, je l'amène ailleurs. Hein, L'infection. Hein. Hein. Ok. Ok. Merci Nefer. Merci pour être en table. Bonsoir à toutes les personnes soyeuses. et eh bien, tu es parmi un tas de personnes soyeuses. Merci Nefer. Merci infiniment. Je vous montre aussi les figurines de cyberpunk que tu m'as offert. Non, non, non. Okay. Figurine de Maximum Mike. Les figurines aussi de, de, de Witcher. Laisse-moi sonner, laisse-moi Ouh, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Elle est stylée, elle est stylée, hein. Elle est stylée, hein. Perso, j'irai pas à combattre le mal comme ça. Enfin. Mais quand même. Et bah. Ben... Euh, les sandales, c'est un nom. Sandales, c'est non pour moi. C'est Dragonia C'est <rire> un coup à se faire des... C'est se faire des tendons, quand même, hein à sortir un talon comme ça, hein. Ok. Non, mais ça... Là, il nous fait un lemou. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Pas un truc de l'âme. Chabal, pour ceux qui. ne rêvent plus. plus point. plus. populaire. Merci, Gronamos, merci pour les 13 mois, merci infiniment. Très très grand merci toi. Merci beaucoup. NON C'est pas très gentil uh. Ok. Ok. Oh, la musique, elle est giga cool. Fuis Oh wow impressionnant non mais qu'est-ce que tu... impressionnant impressionnant jean hein. madame. merci beaucoup pour les 28 mois amis du soir bonsoir petit soutien pour ce grand live merci beaucoup merci à toi pour ce soutien extrêmement précieux merci infiniment ah je veux le même euh... Fin de squat. Oh! Ah, J'en ai de partout, hein? Ok. C'est C'est là, toi. Ok, ok. Je sais pas ce que ça fait le... l'infection. Je vais laisser tomber l'infection pour voir ce que ça fait en tant que survivant. Je pense que ça va pas être fifou, hein. Ouais, si je fais perdre à l'équipe tout entière en ne sachant pas ce que ça fait... Je sais pas si c'est hyper malin ma part. Je tousse beaucoup, je tousse beaucoup. Ce moteur on l'a pas fait. Oh, ok, il nous reste un moteur. C'est possible de survivre hein Moi Musique qui fait peur, je vais l'emmener en haut. <rire> C'était pour moi. <rire> Ah ouais. C'était plaisant, c'était plaisant, c'était extrêmement plaisant. C'est étrange, moi j'ai bien été, ouais j'étais super bien. Ouais, ouais il y a un jeu de date simulateur. Quel je me suis pas encore attaqué, mais qu'on fera ça cette semaine. Un jour toujours, sans moi. Malheureusement, mais sur le principe, absolument m'accueille. Je te remercie beaucoup. 62 mois, c'est dingue d'âme. Merci beaucoup pour euh, ton soutien, ta présence, et tout ce que ça implique. Merci beaucoup. J'ai à toi. Je sais pas d'où il vient. Non Fais pas ça <rire> <rire> Où est-ce qu'il est, qu il est, Où est, qu il est Ils ont justement bridé le charme de Ace pour Dating. Ils ont bridé le charme de Ace. chez <rire> hé, trop fourbe. Okay. Ils sont tous là, c'est bingo là. Ça très bien magine, je te remercie, j'espère toi aussi. Waouh oh on les va voler. Raté Accent moins quand on est fourbre ou viking ou iranien ou de streamer, c'est possible. Hein. Ah ça, va être trop court. Il faut qu'il y en ait un qui va de m'aider. Tous Placé ah, c'est possible. Hein. On peut le faire. On peut le faire hein. si elle reste. Bon ben... Offiterson, oh, Pauvre fou! Ah. Ok... On est là... là Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux l'aider? Ok, viens, viens. Fonce! Oui, merci, je voulais y aller moi-même, mais ok! Non! Non! Non! Oh je sais pas ce qui s'est passé! <rire> je. <rire>